Je suis installé dans les Halles depuis 13 ans, euh, je fabrique donc des sushis, des produits japonais. Donc on est euh, traiteur japonais, euh, voilà. on a deux boutiques, une dans les Halles et une autre au Leclerc de Quimper. Est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, nous expliquer en quoi consiste votre métier Notre métier, c'était de faire découvrir une partie de la cuisine japonaise euh, aux gens de Quimper et de, de tout de la Cornouaille. On fabrique principalement des sushis, c'est-à-dire, euh, c'est une base de poisson cru sur du riz vinaigré de façon traditionnelle en étant le plus proche possible de toutes les, les méthodes japonaises euh, qui sont ancestrales puisque c'est un plat très très ancien. Pour quelles raisons avez-vous choisi ce métier J'ai toujours travaillé dans le poisson, je viens d'une famille de marieurs et donc à une période où j'ai voulu changer un petit peu mon orientation, il m'a paru intéressant de, de tenter l'expérience des sushis parce que je restais un petit peu dans le milieu du poisson euh, et c'était une, une forme nouvelle d'alimentation pour euh, la région. J'ai appris tout seul, mais comme je vous l'ai déjà dit, je venais d'une feuille de donc j'avais une bonne expérience de la coupe du poisson. Et donc euh, ensuite, j'ai utilisé les livres qui m'ont expliqué comment faire du sushi et puis et ensuite le goût et, et le travail. Depuis 13 ans maintenant, on va dire qu'on maîtrise, maîtrise correctement notre notre métier. Il y a 13 ans ça pouvait paraître exceptionnel de manger du poisson cru parce que ce n'était pas dans la culture. Maintenant c'est quelque chose de beaucoup plus banalisé. Et à la limite, il y, a, il y a peu de gens qui ont, qui ont de réticence. Et en plus, pour les gens qui ont une réticence à manger réellement du poisson cru, on a tout, toute une gamme de produits et de sushis dans lesquels on, on ne met pas de poisson cru. Ce qui fait que les gens ont, ont plus d'arrêt, vraiment.